Histoire High au Royaume des Petchops, épisode 2, saison 1. Ah oh, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé les goules okay, Les cool. salut oh, oh là là, avec cette toute misère, le Royaume des Petchops, c'est pas mon truc oui, pareil. Donc, t'as peur à chaque fois que... Oui, c'est ça. Et je me demande pourquoi j'ai cheveux détachés. Quand euh, je suis à... apparue ici, avec vous, les filles. Enfin, plutôt avec toi, parce que je vois pas Cléo en ce moment. Bon, j'avais j'avais une queue et là, j'ai cheveux détachés. T'es très joli comme ça. Oui, ben moi, je déteste avoir les cheveux détachés. Bon, qu'est-ce qu'on fait Mmh. Tu veux revenir au royaume des Pet Shop Plutôt au royaume des Monster High. Eh bien on va essayer Regarde, il y a un petit truc là Ouais, mais c'est pour les géants bébés je pense Ou plutôt pour les géants Mais souviens-toi que je suis une guerrière Ah oui, c'est vrai Donc tu pourras combattre les géants Mais ne combat jamais les bébés Les bébés c'est trop chou Ouais c'est vrai Bon, on va essayer de connaître ce mot de passe on va tourner les fours. Hum? Essaye. Attends, j'ai une vision. Oh! mais oui C'est la princesse des petits qui doit le faire et nous sommes pas des princesses. Je vais essayer. Mais t'es pas une princesse. Laisse-moi faire. Tapez votre code avec la mélodie du piano. Quoi Je suis la princesse des pet up. Mais je comprends pas. Écoute, on va pas se poser des questions et on va faire le code. Il faut avoir un lieu de ma euh... Touche, -me, touche vite, touche! Mais bah, arrête! Excuse-moi. Je comprends rien. On joue à cache-cache? Reste... Oh! J'arrive pas à faire le code, ça s'allume tout le temps. Réessaye. C'est tout. Code validé. Ah, enfin, Appuyez sur le bouton rouge. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe <tousse> ah, ah, ah, Oula, oula, oula c'est rien, c'est bon. Tout est calmé. Eh, hey, j'étais en train de choisir mon costume. L'étonne Il faut vraiment partir d'ici. Dis-moi comment on part, s'il te plaît. Il faut retourner à Monster High. À Monster High Mais c'était impossible, Monster High, c'est trop nul. Puis moi, j'ai une fiancée. En fait, tu as retrouvé ton sac Oh, merci, c'est sympa. Franchement, t'es trop petit. Tiens, garde-le. T'en auras besoin. Euh, oh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois tout noir. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, je sais pas. J'ai peur là. Mais on est dans le jour, hein. c'est toi qui vois noir. Ah une canne! C'est une canne magique! Tu es la princesse des pet shops C'est donc pour ça Mais c'est impossible. Je je ne suis pas la princesse des pet shops. Si. Mais en attendant, faut retrouver Cléo. C'est très important. Cléo est l'une de nos meilleures couilles. Il faudrait pas la décevoir en disant bah oui bah toi t'es juste un déchet. On, on s'en fiche. Tiens, on on te jette. On te jette dans la poubelle. Oui, c'est vrai. C'est notre amie. Et la pauvre, elle doit être désespérée. Elle doit même pas savoir où aller. Et, et en même temps, elle va, c'est bientôt l'heure du défi et de mode. C'est vrai. Faut vite, écoute. Toi, tu vas, plus que tu as du, des pouvoirs avec cette canne, moi, je vais rester ici en cherchant comment aller à Monster Retourner à Monster High. Et toi, tu vas aller chercher Cléo. Tu as des pouvoirs. Si elle est en danger, tu pourrais la sauver. Mais je ne sais pas contrôler ses pouvoirs. Tu essaieras. T'es la princesse des petits non? Oui. Alors prends tes responsabilités. Allez, je vais essayer. Bonne chance. Bonne chance. Vas-y. Oui. Ah. Bonjour, princesse, je suis votre servante. Euh, euh, on ne vous a pas vu pendant des années, vous savez. On vous a suivi par caméra intermédiaire. On a vu que vous étiez de monsteraille et maintenant on a vu que vous vous êtes retrouvée dans le royaume des pet shops. Euh, oui, c'est exact. Demain, c'est votre couronnement. Il va falloir chercher votre robe. Euh, je suis désolée, ma chère servante, Je ne peux pas. Et pourquoi donc Je dois chercher mon ami Cléo. Si vous avez vu euh, une caméra par intermédiaire, si vous m'avez suivi par... Normalement, vous devez savoir pourquoi. Oui, je le sais. Écoutez, cherchez-la, mais revenez tout. Revenez avant minuit, s'il vous plaît. J'essaierai. Très bien. Passé, princesse. Oh, merci beaucoup. <rire> hmm? Cleo Et elle, c'est... Claudine? Aïe! Ah, y... J'ai mon bras qui s'est cassé. Claudine, comment sais-tu que je suis une princesse Pose pas de questions et aide-moi. Et aide Cléo. Ah, je ne suis pas blessée, mais... Je veux retourner à mon storage et le défilé de mode. Et je vais perdre comme un sœur, Néphéra. Ok, six mois. Je t'emmène quelque part. Alors, tu as trouvé... Oui, toi, tu as trouvé Cléo oh, Cléo Alors, ça va Oui, ça va. Mais je me demande pourquoi can oui je sais c'est la princesse des pet oh c'est vrai oui malheureusement j'ai trouvé quelque chose pour ramener les, le blessé qui était à côté de cléo What? Oh je vais te guérir grâce à ma canne. <t 'en> Y aller, que s'est-il passé? Et eh bien, je n'en sais trop rien. En tout cas, moi je suis bien allongée par terre. Le, Le sol est vraiment très agréable. Lidl, <rire> ton sac, t'en auras besoin pour retourner à Monster High Mais je voudrais te dire adieu. Car je ne retournerai pas là-bas. Même si tu n'iras pas à mon mariage. Toi, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je suis vraiment désolée pour ce qui est en train de se passer. Qu'on va se quitter alors que c'est moi qui t'ai élevé pendant la jungle. Aujourd'hui, tu serais mort à cause de ce jaguar. Et c'est là que tu m'abandonnes. Il n'est pas un animal. Bien. Je suis vraiment désolée, mon petit Niddle. <rire> si on allait regarder Secret Story. Euh, ça va, Secret Story, c'est la meilleure des séries pour moi. Pour toi aussi. Mais le plus important, c'est de détruire le royaume des Petjop. Non Ma fiancée est là-bas. Et ma belle-mère aussi. Vous ne pouvez pas faire ça. On est obligés c'est soit c'est ta maîtresse, et moi, et Cléo, et toutes les autres Monstaray qui t'ont adoré, et tous les autres animaux qui sont morts, ou c'est soit ton stupide royaume de Pet Shop. Calme-toi. On Va, c'est soit ça, soit rien. Soit tu tiens à ta maîtresse qui t'a aidé depuis le début, depuis ta naissance, ou c'est soit tu gardes ta stupide fiancée. Je vous aime